Ah, I'm not too restauré, transformé, béni, béni Votre a dit une chose, je n'ai pas le de l'évangile, car c'est une puissance à qui on peut croire. La parole de Dieu n'a pas la puissance, mais la parole de Dieu est une puissance, à qui on quoi. croire. Elle brise les chaînes, Amen. elle restaure, elle bénit, Amen. elle transforme. Si cette après-midi c'était Christ est l'enseigné. La parole de Dieu peut rendre joyeuse. Si cet après-midi, tu étais venu avec des problèmes, Amen. la parole de Dieu a une porte et des solutions pour toi. Amen. Si tu avais des combats ou tu étais au bout de rouleau, la parole de Dieu peut te rendre victorieux cet après-midi. Voilà pourquoi je veux que tu sois dignité dans la présence de Dieu. Amen. Pendant que je prie, Dis Seigneur, parle-moi, parle-moi que je ne sors pas ici de la manière dont je suis venu. Père, nous te prions au nom de Jésus. Toi qui nous changes, toi qui nous bénis, toi qui nous restaures, toi qui nous délivres. Le moment est venu où Jésus-Christ avait dit L'Esprit Le du Seigneur est sur moi. Il m'a point pour annoncer une année de grâce. Pour délivrer ceux qui sont sous la prise du diable. Pour ouvrir ou ouvrir les yeux des aveugles. Pour annoncer une année de grâce. Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite dans ce lieu comme au ciel. Que cette parole, Seigneur, puisse briser les joues, les chaînes dans la vie d'une personne au nom de Jésus. Ceux qui sont sous la prise du diable, cette parole qui est Jésus, qu'il soit libéré. Père, la Bible dit, ces jours-là, tu as demandé des remplir toutes les lois qui étaient là. Lorsque tu as prié, tu as dit de distribuer à tout le monde. Les gens ont réclamé depuis ces temps-là pourquoi vous ne nous avez pas donné ces mains, Seigneur, laisse qu'une personne cet après-midi puisse avoir les coups de la parole. Allez. La parole qui restaure, qui change et qui bénit. S'il n'y a pas des prédicateurs, de s'il n'y a pas ceux qui sont envoyés, Comment la parole peut être prêchée. Voilà pourquoi tu as dit en ces jours, restez à Jérusalem jusqu'à ce que viendra le consolateur. celui qui va vous remplir, c'est qui va vous revêtir pour faire la mission. Qu'il soit revêtu Seigneur, cet après-midi. Il soit au moins, Seigneur, de gloire cet après-midi afin qu'il puisse être un canal par lequel, Seigneur, tu vas bénir. Je fais, je m'oppose contre toute force d'esprit. De tu ne glorifies pas ton Seigneur. distraction en foudre Voyage de pensée, l esprit de réclamation, de poursuite. Je chasse cela, donc, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Que le seul nom de Jésus domine. Amen. Que le seul nom de Jésus domine. Amen, amen. Que le seul nom de Jésus domine. Amen, amen. Par le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Nous disons Amen en clamant très fort pour la grâce de Dieu. Car il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Est-ce que tu peux te lever là et tu peux, s'il te plaît, les gens de la Commission, les bons, les bons, les bons pour pouvoir accueillir l'homme de Dieu? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu a prévu quelque chose de bon pour nous. C'est la bon pour nous. On devrait recevoir. voir de Dieu qui est devenu de Paris. Normalement, il bébés venir aujourd'hui à 7h du matin. Lorsque j'ai acheté les billets, les billets sont tout le monde 80 héros, sont allés et retours. Pendant que nous cherchons l'argent pour l'achat de la salle. Quand j'ai acheté les billets, au lieu d'acheter les billets le 27, les 17, moi j'ai acheté les billets le 27. Et je l'ai billet. Il n'a pas regardé depuis ces jours-là. Il regarde ça. Hier soir, il remarque que c'était le 27, les il billet. Il m'appelle à 23h, je dormi. Il appelle Maman Jimmy, elle dormait. À 10 h du matin, comme d'habitude, maman a pris souvent ses terrain Elle m'a fait réveiller en 12h. J'ai regardé effectivement, c'était le 27. On a commencé à parler, on a dit et c'est Dieu. sait ce qu'il veut faire. Tu peux dire Amen. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. Amen. Ça veut dire j'ai raconté avec ces femmes de vue, Dieu. C'est un grand père pour moi. On s'est dit à l'angoula. Malikana de ma grande soeur, c'est moi. Je suis sorti derrière elle. Ils m'ont accueilli à l'église Pentecôte El Chalac, c'est qu'ils connaissent le grand homme. Il vient souvent ici à Lyon. Je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais vu. Ça fait des années. des années. Lorsque hier je le vis, je disais, mais bah, c'est comme une bien, qu'est-ce que si je veux faire? Il va rentrer maintenant. Je veux parfois, je veux parfois, je veux parfois, je veux parfois. Oh Dieu, a le Amen. Amen. Moi, je crois qu'il est une bénédiction pour toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est un homme bien, calme. Ma sœur m'a dit de vous dire cet homme-là qui est des très intelligent. Amen. Alléluia. Amen. Il s'appelle Pasteur Anderson dans les pays dans les de C'est merci ce qu'il a ah, fait. Mais... Il a dit aussi ce qu'il fait. Et nous, en tant que nous, avons un problème. Et Notre problème, c'est quoi? C'est la compréhension. Nous ne comprenons pas les l'image de Dieu. Bon, nous ne sommes si pas parle... là. Je remercie les Seigneurs qui nous ont. A... Aujourd'hui, en ce moment il est le maître, c'est lui qui donne la vie, mmh. le mouvement et toutes choses. Amen. La Bible dit ceci -il. Mmh. il donne la vie, mmh. le mouvement et toutes choses. J'aime beaucoup ce message. le Mais ce n'est pas notre frère. C'est pour remercier les Seigneurs qui donnent le toutes de choses. Amen. Et j'ai commencé à remercier. Et son nom soit Amen. Il nous a donné le souple de vie. Il t'a donné le souple de vie. Il t'a permis après que tu sois là. Amen. Ce qu'il a prévu lui-même le sait. Amen. Nous, peut-être, nous aimerons. Mais oui. il est fera. Amen. Amen. Amen. Je remercie l'homme de Dieu. Il a aimé lui. Oui. Et je dis très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, très, Merci, parce que la, la chair n'est pas facile. Et je n'ai pas un endroit où on donne à n'importe qui. Et en tant que serviteur de Dieu, je sais que tu es en train de l'écouter aussi. C'est de où il y a tellement de loups-radicères dans les églises, cet endroit, il faut faire très attention. Amen. Et je sais qu'on ne donne pas à n'importe qui. Mais moi, je ne vais pas cette opportunité d'avoir la chair. Dieu, tu bien, donc, Dieu dire, la chair est chair. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Je remercie aussi les serviteurs qui travaillent avec lui. Parce que si vous avez refusé, en disant peut-être que non, vous j'en jamais entendu, mais tu peux peut-être que je ne serai pas là. Je vous remercie. Et je remercie aussi l'église. En parlant d'église, je m'adresse à toi. Donc, je, je te remercie. Amen. Parce que sans toi, le quitte ne sera pas qui Le Seigneur non plus ne sera pas ici. Parce que la Bible est là là où deux ou trois sont réunis, Dieu est là. Amen. Donc, comme toi, tu es là. Amen. Ma sœur est là, et moi, je suis là. Et pour vous, mais oui. oui. à Donc, Dieu est aussi il est présent Amen. Amen. Amen. Il est merveilleux, que son nom soit élevé. Nous avons déjà prié. L'homme de Dieu a prié. J'ai confiance à la prière de l'homme de Dieu. Amen. Parce qu'il a dit qu'est-ce que c'est le nom de Jésus-Christ? Amen. très bien. Amen. Vous me permettez plutôt, excusez-moi, de lui demander une chose m'avait donné l'affaire, mais vous ne m'avez pas donné le temps que je veux faire. Là, si on continue, on peut aller jusqu'à du Il parle comme il avec les signes. Le moins qu'on a énorme J'ai rien. Mais, mais c'est ça. Ah, d'accord. D'accord, Alléluia. Alléluia. Et je profite aussi de demander à toute personne ici présente, si tu es assis, de te lever pour le de la parole du Seigneur. Nous allons faire la lecture de la parole. Nous allons faire la lecture des de versets, des chapitres. Bon, ce n'est pas le chapitre entier, hein? Donc on va commencer dans l'Ancien Testament. Exode chapitre 12 1 à 4 Exode chapitre 12 1 à 4 Si tu te dis Amen Amen Et tu te remets Et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 Plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet anneau d'après ce que chacun veut manger. Parole du Seigneur. Amen. amen. Amen. Jean chapitre 4, verset 29 à fin. Si tu trouves, tu dis Amen. Amen. Et si tu n'as pas encore trouvé, tu dis Aidez-moi. Aidez-moi. C'est dans le Nouveau Testament. Quatrième livre des, du Nouveau Testament. C'est la quatrième évangile. Quatre. Est-ce qu'il y a encore des... Verset 29 à 34. Seigneur Dieu Tout-Puissant, il est écrit que dans les derniers jours, ton peuple sera enseigné en toi. Nous sommes dans ces derniers jours. Et c'est toi qui vais nous enseigner. Et nous appelons le Saint-Esprit qui est notre professeur. Parce que tu nous as promis au Père en disant Le consolateur que le Père enverra en mon nom, il vous enseignera sur toutes les choses. Seigneur, nous voulons être enseignés. Nous nous recommandons contre tes saintes afin de disposer de nos cœurs et que nous puissions recevoir l'eau de vie, la sémence, la parole qui vient de toi, que ce moment soit pour la gloire de ton nom, Dieu des amis, que toute puissance qui ne reconnaît pas ta sénérie soit chassée de cet endroit au nom de Jésus. La règne, laisse que ton règne soit réel en cet endroit, que ton règne soit établi. Au nom de Jésus-Christ, il était Tu es poussé par l'Esprit de Dieu. Et les hommes ont parlé de la part de Dieu. Père, tu en sorte que ton serviteur que tu t'es choisi cet après-midi soit poussé par ton esprit, afin que tout ce que tu as soit l'incidé. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons pris. Amen. Nous allons acclamer le Seigneur et prendre notre jour. Prenons place. Amen. Amen. J'aime bien lorsque je partage la parole, lorsque je prêche, et que, quand je dirai Amen ou Alléluia que vous répondez. Amen. Amen. Comme ça, je saurais que vous êtes en train de suivre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bon. Vous savez, les thèmes principaux Amen. Je vais peut-être me dire que non, mais lui, il vient aujourd'hui, mais il connaît les termes principaux comme hein? ça. Il a pour le Seigneur. J'ai in âme pour le Seigneur. Et la personne qui ramène, il pour le Seigneur, bien aimé. La Bible dit qu'il pourra couvrir une petite de du péché. Alléluia. Mais tel n'est pas. Le Seigneur a besoin d'une seule âme. Le Seigneur a besoin de quelqu'un. Amen. Amen. Mais là où nous venons de faire la lecture, nous avons commencé par les livres d'Exode. Amen. Et c'est là que nous allons soutirer notre soutien. Mais je voudrais bien que tu sois attentif. Peut-être ça peut. Fait... Mais le Seigneur va dire, Ça ne sera pas dit. Amen. Amen. Amen. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron en Égypte. Ce n'était pas à Canaan ni à Jéricho, mais c'était en Égypte. Alléluia. Or, lorsque nous, en tant que les chrétiens, nous parlons de l'Égypte, nous comprenons et nous sous-entendons que c'est le monde. Alléluia. Or, le monde, les chrétiens sont dans le monde, mais ils ne sont plus du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus. Et ce monde. Alléluia. Mais ici, l'Éternel parle à Moïse, Moïse qui était en Égypte. Alléluia. Amen. Pour un mieux les temps, je verrai bien que nous allons être plus rapidement pour en faire de soutirer ce que le Seigneur fait que nous puissions recevoir. Il dit C'est moi-ci. C'est moi-ci. Sera pour vous, vous le premier des mois. C'est moi-ci. Il n'a pas dit l'autre moi. Mais c'est moi-ci. Parce que le Seigneur est un Seigneur. L'Éternel est Dieu Il est le maître de temps. Amen. Mais lui, par contre, il n'est pas limité par le temps. Nous, nous sommes limités par le temps. Ce qui est passé qui est passé pour nous. Mais cela n'est pas passé pour Dieu. Ce qui est présent, c'est alors que nous, nous avons en fait, l'opportunité de profiter de ce qui est présent. C'est ainsi que le Seigneur te dit C'est moi-ci, pas les mois qui viennent, mais c'est moi-ci, je vais inâme. Ah, c'est moi, le Seigneur, je vais inâme. Pas les mois prochains, le parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. La journée de tes mains, tu ne les connais pas. Qui sait? Mais le Seigneur veut que toi, que tu puisses ces mois-ci mm -hmm. ramener les fils inâmes. C'est moi-ci. Nous continuons. Oui. Vous les considérez comme le premier des mois de l'année. Alléluia. On parle des âmes et des premiers. Moins des années Vous savez qu'une fois, une personne vient à Jésus, il devient une nouvelle créative. Amen. S'il devient une nouvelle créative, c'est qu'il commence à vivre. C'est que sa vie est passée. Là, son ancienne vie est passée. Donc il commence à vivre son premier une nouvelle vie. C'est sa, sa première année. Alléluia. Alléluia. Alléluia. Son premier mois. Son premier jour. Le Seigneur a besoin que les gens puissent recommencer à vivre. Mais qu'ils recommencent à vivre une vie merveilleuse. Une vie remplie de projets. Une vie abondante dans le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vivent, mais bien mais leurs vies ne sont pas abondantes. Leur vie est remplie de problèmes. Mais le Seigneur a besoin de ces âmes afin qu'ils puissent les sauver. Amen. C'est pour donc... cela que les élèves donnent la mission. Par yes. rapport à la mission, nous y révérons dans le chapitre 4. Ici, je vais tout simplement que les élèves nous disent ce qu'ils vont Amen. C'est pour cela que je continue toujours. Nous allons toujours y si vous vous pas pas quelque chose à dire. On va voir en direct comment on sort. Si vous ne voulez pas dire quelque chose, vous, oui, oui, oui. vous pouvez venir dire. On dit du le verset 4, surtout le verset 2, 3, et je ne sais plus, plus trop quoi. Ils ont ces La Bible est si la maison est trop petite, et l'aise, on a un, un an. Et puis, la Bible, d'après, on les partagera avec les plus proches voisins. En fonction du nombre des personnes, vous estimez le nombre des personnes pour vous D'après la pas que chacun peut manger. Là, a la Bible. Amen. Exode c'est parmi les 5 millilitres de Moïse. Or, Paul, lorsqu'il s'adressait au il dit, « Juste aujourd'hui, beaucoup, lorsqu'ils dit Moïse, ils voient donc Ils ça fait que c'est difficile à comprendre. Amen. Or, nous ne sommes pas à la nourriture, parce que Moïse, le un voile, lorsqu'il est descendu de la montagne, son visage brillait. Et les enfants d'Israël voyaient comment son visage brillait. Ils regardaient Moïse. Et Moïse, pour éviter tout cela, il mettait un voile afin que les enfants d'Israël ne puissent pas les regarder. Et jusqu'aujourd'hui, ces voiles étaient jetés sur les, les, cœur, des, des, les enfants de beaucoup de personnes, lorsqu'ils lisent la parole du Seigneur, ils ne les pas. Et à la paix, il y ces voiles, qui se et ont été en Jésus-Christ. Et si il y a Jésus qui peut au début. Voilà. Si tu lis la parole Seigneur et tu ne comprends pas, il le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Ici, bien la Bible nous dit, si la raison ah. est mauvaise pour un agneau, on les partagera avec. Les... Ah. Je vais dire qu que vous, vous laissez vos ouvertes pour t'envoyer. Vous les partagerez avec. Le plus proche voisin. Notre souveraineté, c'est ça. Vous les partagerez avec le plus proche voisin. Amen. Ça peut compliqué parce que là, notre thème euh, principal, c'est pour Jésus-Christ. si christ de nous demande de partager la l'agneau avec le plus proche voisin. Amen. Mais pourquoi? Je vais vous dire. Vous, vous savez, les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient en Égypte. Alléluia. Et ici, c'était la veille de la délivrance. La veille, avant qu'ils puissent sortir d'Égypte. La veille de l'air sortie de l'esclavagisme. C'est alors que les Seigneurs à envoyé cette parole. Vous prendrez un agneau. Alléluia. Et vous garderez l'agneau. Vous, vous épongerez l'agneau. Vous prendrez le sang de cet agneau que, que vous allez partager. C'est les qui est porte. Parce que la nuit, il n'y a il pas de la terre qui va passer. passer. Mais cet agneau, vous allez le manger. Amen. Amen. Mais on leur dit, et donc si, pour une famille, l'agneau est trop grand, et trop grand, d'eau, vous le partagerez. partagerez. Mais qu'est-ce qu'il la dit? Et il nous dit, laissez-moi dire, dans la, la vie, il y a aussi des oui. choses qui sont cachées, qu'il faut aller chercher. Parce que oui. la gloire de Dieu, c'est de cacher des oui. choses. Et oui. la gloire de moi, c'est de oui. sonder des, est oui. des oui. choses. Dieu oui. a caché, nous oui. devons aller sonder, chercher ce qui est caché. gloire oui. de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est oui. oui. Jésus-Christ qui a été immolé. C'est le sang de Jésus-Christ que nous si s'il nous porte sur nos vies, afin que l'exterminateur et les diables, qui le est le diable ne vienne pas toucher nos vies. Amen. L'agneau, c'est la parole. Amen. Allez, et vous allez voir dans les livres, les gens chapitres priés, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Alléluia. Et la parole était Dieu. Mais si vous allez au verset 14, on nous dit que cette parole s'est incarnée. Elle a habité par nous. Pleine de grâce. Et nous avons contemplé cette grâce comme si c'était une grâce grâces Une grâce vénère de Dieu. Parole s'est déclarée et elle a habité parmi nous. Or, lorsqu'on parle parmi nous, c'est au milieu de nous, mm -hmm. c'est au sein de nous, Emmanuel. Amen. Amen. Et Isaïe l'a prophétisé en disant qu'ils ont eh, eh, une vierge au un enfant et on l'appellera Emmanuel. Admirable. Amen. Amen. Amen. Emmanuel, ça veut dire Dieu. Parmi nous. Or, Dieu est la parole, et la parole s'est incarnée. Elle a habité parmi nous, et les gens les, ne les connaissaient pas la parole. Mais à ceux qui ont réussi, il a donné le, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Et lorsque si nous devenons enfants de Jésus, alors nous comprenons aussi les choses. Et nous avons part à l'héritage des saints. Alléluia. Mais ici, bien aimé, la Bible nous parle et la hein? Il s'est incarné, il est venu dans le monde. Et lorsqu'il est venu dans le monde, Jean-Baptiste Baptiste a prophétisé, a, a témoigné. Il est la parole, il a la de lumière. lumière. Et lorsque Jean-Baptiste Jean a témoigné, il a dit ceci. Si. Lorsqu'on lui posait des questions, Jean hein, chapitre 1er, à partir du verset 19, vous allez voir que les juifs. Ont envoyé les pharisiens vers Jean-Baptiste, pour lui demander « qui, qui est-il. Est et qui est-il Les prophètes Et qui est-il Les Christes Mais il a dit, il je ne suis pas l'aide. Voilà. Mais qui est-il est Pour que nous allons donner la réponse à ce qu'ils nous ont envoyé. Oui. Le monde cherche, le monde est regardé, le monde fait savoir qui est-il. Vous Mais savez, il dit dans la Bible, nous dit, c'est à cause, cause vieille, vieille, de vous amour, va se faire. Le Seigneur peut, on peut prendre son âme, les âmes qu'il a besoin, et les âmes que tu parler. ça À partir de ton comportement, de ta façon de marcher, le Seigneur peut recevoir beaucoup de âmes. La première évangélisation, c'est toi, c'est ta façon de parler, c'est ta façon de marcher, c'est ta façon de devenir être. C'est-à-dire que comme ça, les sont, ils vont commencer à les regarder. Ils disent comment ils vivent une bonne vie. Nous devons les suivre. Et lorsqu'ils vont les suivre, ils vont rencontrer les Seigneurs Jésus-Christ. Et les Seigneurs Jésus-Christ récupérera ces âmes. Amen. Jean-Baptiste est témoin. Il dit au milieu de vous, parce que qu'on a dit, mais toi qui es, tu dis que je n'ai pas l'Église, tu n'es pas ceci, tu n'es pas le Messie, tu n'es pas ceci. Mais qui est-il pour que nous puissions répondre Il a dit, moi je suis la voix de celui qui crie dans le désert, Aplanissez les chemins du Seigneur. Et il rajoute en disant, moi je vous baptise, mais il y a quelqu'un parmi vous. Mais je n'ai pas, pas dit si vous avez des de Dieu. Il y a quelqu'un parmi vous qui vient après moi, mais qui m'a précédé. Oh ouais, il, il vient après moi, mais il m'a précédé. C'est ça, la même. Amen. Quelqu'un peut venir avant toi et qu'il vient, qui vient sur toi. Donc cette personne n'est pas limitée au moment. Et la seule personne qui veut pas du métier dans l'État, c'est celle des personnes qui me demande. il est là. C'est Jésus-Christ. Et il dit où pour Jésus-Christ. il dit qu'il est au milieu de vous. Vous ne les connaissez pas. Je ne suis pas dit qu'il est bien lié. Et pourquoi il s'est chaussures Mais ce qui m'intéresse aussi, et que je baptiste a dit, moi non plus je ne les connaissais pas. Les problèmes du monde, comme je l'ai dit, les problèmes des chrétiens, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ignorance. C'est ainsi que le Seigneur, lui-même aussi, lui s'inquiète pour ça. Ah, oui. oui, il est détruit. Il, oui. il, oui. il y a beaucoup d'instructions, ce n'est pas le diable. Parce qu'en fait, aujourd'hui, le diable est oui. l'ordinaire de beaucoup de préjudices. Alors, ce n'est pas oui. le diable. Il y a aussi là, l'ignorance. Et le Seigneur Jésus, lorsqu'il est venu, vous connaissez la vérité et la vérité de nous. La oui. Ça, je je je je je Amen. Amen. Et en prophétisant, en confessant cela, Jean-Baptiste, il, il a dit qu'il y a quelqu'un parmi nous. Et lorsqu'il a dit, c'est qu'il a présenté, il dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En présentant Jésus-Christ, Jean-Baptiste a dit Voici l'agneau de Dieu qui porte les péchés du monde. Donc l'agneau, on nous parle ici de Jésus. L'agneau qu'on doit partager, l'agneau qu'on doit manger. On oh, mangeait la parole. Jésus, c'est la parole. On oh, mangeait la parole avec la parole de Dieu. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux qu'on ne Il doit toujours rester. Alors, si tu trouves que ta famille, ta famille est trop émouvée, partage, bien aimé, pour ta famille, famille et pour toi seul. seul. Tu ne pourras pas, pas manger. Seul. La parole toute seule. Il faut partager. Amen. Donc, Amen. la nuit c'est Jésus. Jésus. Jésus, c'est la parole. Donc, pour amener une américaine, je prends la parole. Je vais la parole. Tu je pas que Break. tu es là, tu caches ta parole. Non, bien nous, nous, nous sommes appelés toi. à partager l'agneau. Parce que tous ceux qui mangent l'agneau, il ne restent plus les mêmes. La vie change. Une ah, fois que la vie change, tu ne veux pas partager. Les chrétiens aujourd'hui sont mais des égoïstes. Je suis parmi les chrétiens aussi. Ce n'est pas que je vous montre les voix. aussi, je suis parmi les. Nous recevons. Mais on nous ne voulons pas partager. Mais le Seigneur aujourd'hui nous demande de partager avec <rit> les plus proches. J'ai un voisin qui a la fin. C'est le Seigneur. le lui qui me vient à la tête. Il est chapitre 7. Léon chapitre 7, à partir du troisième verset. Je dis la parole du Seigneur qui nous fait grâce. Ce n'est pas, pas parmi les versets que nous avons donnés, mais comme Et votre Père a dit, « Desseigneurs, c'est ce qui va. » Mais on le c'est qu'il fait. Amen. Amen. Amen. Amen. Aller. Amen. Amen. Je lis la parole au du Seigneur. Seigneur. Il y avait à l'entrée de la porte quatre leprés qui se dirent l'un à l'autre, « Quoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions ?» Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons-nous jeter dans le camp des Syriens S'ils nous laissent vivre, nous vivrons, et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Ils partirent donc au Krebskine au pour se rendre au camp des Syriens et lorsqu'ils furent arrivés à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Le Seigneur avait fait attendre dans les, dans les camp des Syriens un bruit de chars et un bruit de chevaux. Les bruits d'une grande armée et ils étaient dits l'un à l'autre. Voici le roi d'Israël a pris à sa solde contre nous le roi des étiens et... Le roi des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et prirent la fuite au cré crépuscule, abandonna leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes. Les camps tels qu'ils étaient, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Mm -hmm. Le lépreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et birent, mm -hmm. et emportèrent de l'argent, de, de l'or et des vêtements qu'ils qu allèrent cacher. Ils rêvèrent, pénétrèrent dans une autre tente et en emportèrent des objets qui l'a cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre. Nous n'agissons pas bien, cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Amen. La parole du Seigneur. Amen. amen. Là-bas, je n'explique pas non, en la garde. Les quatre électrons. En Israël, à cette époque, les lettres, ils étaient mis hors de la ville. Or, ici, il y avait quatre électrons, qu'on a mis à l'extérieur de la ville. Or, les villes, en fait, la ville euh, à cette époque était assiégée. Ah, il y avait des ennemis qui ont entouré la ville Personne et ne pouvait venir et non, personne, et personne ne pouvait sortir Et personne, et personne ne pouvait rentrer ne pouvait Mais rentrer. il y avait des lèvres Qui étaient dehors Et comme il y avait personne qui sortait Personne qui rentrait La famille est rentrée dans la, dans la ville Et il y avait vraiment beaucoup de préjudice Jusqu'au oui. niveau où Les femmes ont commencé à manger leurs enfants Amen. et même pas ça comme il manquait de, de quoi manger la population a commencé à manger les excréments des pigeons parce qu'il n'y avait rien, rien Alléluia, Alléluia. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a déclaré. Et lorsque l'homme de Dieu a déclaré, les Seigneurs a fait en sorte que, de... que les Syriens qui avaient assiégé la ville, ils ont entendu le les chars et d'une grande armée qui venait. Ils se sont enfouis. Amen. Sans que personne ne puisse les suivre. Et le peuple qui était dans la ville, ils savait tout simplement que les Syriens sont dehors, on ne pas sortir. Ils étaient là dans la ville. Et les délébrés, les gardes de délébrés étaient là aussi. Mais en dehors de la ville, ils se disaient si nous rentrons dans la ville, ils vont nous ont tuer. Parce que nous n'avons pas droit est des délébrées. Et si nous allons chez les Syriens, ils vont nous tuer parce que nous sommes des juifs. Mais qu'est-ce que nous allons faire Ils se sont dit allons nous jeter dans les mains des Syriens, si vont nous jouer. Mais après c'est parce que même si on reste de l'or, on va être C'est alors qu'en arrivant, ils ont trouvé, il n'y avait personne. Ils ont pris des traits dans le prévenant des pentes, il n'y avait personne. Ils ont pris la maison, ils ont pu pu il pu avoir, on mangé, et ils ont pris de l'or, de l'argent, ils ont ramené. Lorsqu'ils ont mangé, ils ont partagé avec qui Et lorsqu'ils ont ramené de l'or, de l'argent, ils ont ramené, ils ont partagé avec qui ils, ils ont cassé et ils sont retournés pour la deuxième fois. Ils rentrent dans le deuxième temple, pareil, il n'y personne. Ils sont retournés. Et c'est des canaux qui se sont, plus plus plus. Plus. Qui se sont dit « Nous n'agissons pas. » Je veux dire quelque Nous n'agissons pas. » Donc ce que tu viens de dire, « Nous n'agissons pas bien, tu n'agis pas bien non plus. » Amen. Amen. il y a qui dehors, là-bas. Mais toi, tu prends, tu ne te pas les casser dans ta maison. Amen. Je ne sais pas ce que tu n'agis pas bien. Tu viens à l'église, tu prends les bénédictions, tu prends la parole. Mais lorsque tu retournes chez toi, au lieu de les partager, non, tu dégages pour toi. Mais, mais ces, ces gens-là, ils, ils se sont dit que nous qu n'agissons pas bien. bien. Et comme ils se sont rendus oh. compte qu'ils oh. n'agissaient pas bien, bien, ils ont pris la décision d'aller partager la nouvelle. Quand est-ce que tu, tu vas te décider oui. d'aller partager oui. la nouvelle? Il partagez partager l'agneau. Amen. Amen. Parfois, les peuples de peu peu Je vais venir, Vous avez dit, vous avez ceci. C'est l'œuvre de l'éternel qui va bénir. Mais vous savez, il y a aussi autre chose. Des fois, nous, nous sommes en fait poussés par les vents, euh, par euh, les voilà, choses qui arrivent. Mais nous ne savons pas. Vous savez, Dieu est le des principes. Euh, je ne sais pas parce que je te dis que, sais dit, ça, dit, ça, que tu sais, mais tu sais pas ceci, tu sais pas ceci. Il était vraiment sur le de tu sais pas ou Et donc nous disons, je sais qu'il y a la je vais vous la laver. C'est bien. Mais avant, il y avait des maladies. C'est-à-dire faut vous très attention, il y un verset pour chercher les... C'est très, très intergéré. Amen. Parce que oui. dans, dans les livres le livre, des détournements, à partir du verset 1 jusqu'au verset 14, 14 on nous parle de quoi des bénédictions. Vous savez ceci. Mais la Bible dit si vous serez si vous serez vous serez. Amen. Ne vous y trouvez pas. Premièrement, il faut dire qu'au conditionnel, si vous obéissez, vous serez la tête et le la queue. Mais si vous ne pas, c'est à partir de verset 15, hein? Juste à la fin, tu vas voir. Dans la première partie, il y a les prédictions. Dans la deuxième partie, il y a les malédictions. Si tu ne le fais pas. C'est la malédiction. Faites très attention bien-aimées. Nous rattachons la parole. Nous réservons les bénédictions. Mais pourquoi nous les cachons Nous ne les faisons pas bien. Alléluia. les verrons. Voilà. Maintenant, arrêtons d'abord là-bas. On a donné un verset et nous n'avons pas encore. Il se C'est Jean chapitre 4. Nous l'avons bien Le milieu, le, le, je, vais je vais demander, demander au ministre de commencer à lire le verset 29. Mais si, si tu n'as jamais dit ce verset, ça, ça peut, peut être un peu difficile pour toi de comprendre. Alléluia. Mais, Mais je commence par le verser... verset 27. Hein, La Bible dit là-dessus, à l'hiver ses disciples, il s'était connu qui parlaient avec une femme. Et qui parlait avec une femme, c'était Jésus. Alléluia. Et le Seigneur Jésus m'a mais la Bible dit toutefois, ok, mais lui demande, dit ou pourquoi parle-tu avec elle Alors la femme laissa sa griche. Amen. Ça, c'est verset La femme laissa sa griche, s'en dans la Bible, et dit aux habitants Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Pendant ce temps, les disciples les pressés en le disant Maître, mange Mais Pierre dit J'ai à manger, il est mouritier et vous, vous ne connaissez pas. Ça, c'est les Seigneur qui dit il répondit à ses disciples J'ai à manger, il est mouritier et vous ne connaissez pas. Amen. Amen. Je me bien, lorsque je pêche. Et les personnes qui se Parce que ça, c'est un peu qui vient à l'église, se confondent pas et je rentre dans la maison réduit. Non. Amen. Donc, c'est le on qui vous parle de Jésus-Christ et la femme samarienne. Jésus-Christ s'en allait, il retournait à Galilée, mais, mais il devait passer par la samarie. Et bien, en passant par la samarie, ils arrivaient dans une, une ville, une petite ville qui s'appelle Sichar. Ils se sont arrivés près du puits qu'on appelle appel la pluie, la... le puits plutôt de Jacob. Il est faim. Et il demanda à ses disciples d'aller chercher à vivre. C'est vraiment ce, ce qui est écrit dans la Bible. Aller chercher à vivre. Et, et comme il était fatigué, il, il, il, il s'assit à côté ouais. hein, du puits. Amen. Et ses disciples sortirent et rentrèrent dans la vie. Voilà, Vous allez chercher quoi, quoi? Et qui avait demandé d'aller chercher la Bible C'est la de Jésus. Mais là où nous lisons, qu'était qu'est-ce la Bible Lorsque les disciples retournaient, est-ce qu'ils ont acheté des vivre ou pas Et si c'était dans cette époque, peut-être qu'ils ils ramené le kebabs, des poulet, euh, j'ai vu ici, poulet voulez le maillot, c'est poulet les, marils, pour les marils, quoi ils pouvaient le maillot, carrosser, purer, et avec des bouteilles, bouteilles d'eau, des canettes. Et les gens, ils ont dit que le Seigneur a demandé de vivre. ils ont un âme en général, le plus grand qui pourrait le Seigneur. Le Seigneur n'a pas besoin de vivre, qui est péché. Il a besoin de vivre. Amen. Mais et, ils n'ont pas compris les messages du Seigneur. Mais lorsque nous venons à l'Église, des fois nous ne les comprenons pas. Le Seigneur, lorsque nous venons, il a besoin que nous puissions ramener des âmes. âmes. Alléluia. Mais, mais par notre compréhension d un d un du langage du Seigneur, au lieu de ramener des âmes, nous ramenons de des Burger King, nous ramenons le monde dans l'Église. C'est ce que je suis mort dans cette église. Je suis pas je pas en train de chanter, je suis en train de chanter. J'étais ah, en bon. train de chanter, en ça veut dire que la médance, j'aime, du paradis. Et c'est ça qui a volé. Par contre nous nous sommes dans train paradis. nous sommes en train d'arriver avec la paradis, nous avons la avec la si Satan a volé, laisse-le, laisse-le, c'est bien volé. Mais allons chercher les autres marines. C'est pas comme ça. Mais vous, vous allez tout simplement chercher ce que Satan a déjà volé. S'il a volé, c'est qu'il a déjà utilisé. Et vous allez chercher ce qui est déjà utilisé pour venir, pour ne plus avoir utilisé la raison de Dieu. Mais c'est Dieu qui a appelé le marine Arrêtez à ramener ce qui est dans le monde pour vous faire rentrer dans les bénéfices. Amen. Est-ce que nous sommes là oui, oui. Je vais des dimers, mais je mm -hmm. Amen. Amen. Je te dire demain. Tu vas rentrer les chanter. Amen. Yes, yeah. ah, oui. <rec stellton yep> quand es, hein? il ne es, pas. Et ouais, ouais, moi, je, je, je, te... je suis des gens qui ne Mais moi. Je sais qu'ils c'est moi. Les gens ne peuvent pas aider à chanter. C'est le premier Seigneur, je suis fatigué, mais moi... Je suis fatigué, Je Nous Bon, en Je suis fatigué, yes, oui. ah, -Ok. on, on oh, ouais, mais le Seigneur Jésus a fait le travail, c'est un moment de le remettre pour le sauver. Et il t'a sauvé, tu dis, Seigneur Jésus, a fait le même Qu'il fasse encore l'autre travail. Amen. Est-ce que vous trouvez ça moment de le Amen. Le Seigneur Jésus a fait son travail. Vous savez ce qui est qu qu écrit dans la Bible. Jésus-Christ, lorsqu'il faisait les rapports, jean chapitre 17 dit Père, j'ai acheté les que tu m'as donnés. Que ton nom soit glorifié. Il continue à prier, à prier, à prier, à prier. Et quelque part, dans la Bible lui dit Père, le nom que tu m'as envoyé, je les envoie oh, aussi. Amen. Amen. Amen. Or, le Père m'a envoyé vers moi. Pour sauver le monde. Sauver le monde. Parce ah, que Jésus-Christ aussi, a dit Je suis venu chercher et sauver. C'est qu'il était perdu. Mais la parole de Paul dit que, que bon, les, les souffrances qu s s que le Seigneur Jésus Christ n'a pas euh, senti dans son corps, moi j'ai les sentir dans le corps. Mais toi, toi tu ne veux pas, pas sentir cela. Tu dis au Seigneur qu'est-ce que tu, tu, as tu as fait pour être maladieux, afin que le Seigneur te mette au dos. Alléluia. Ma volonté, alors, je n'ai plus beaucoup de temps, mais à la fin, les Seigneurs disent, lorsqu'ils avaient des mots, des mots, de ficelles, des cristallines, les, les, les Seigneurs disent, ce n'est pas ça. J'ai mangé une nourriture que vous ne connaissez pas. Amen. La nourriture que nous ne connaissons pas, c'est quoi? Et il est dit dans le verset 34. Jésus dit, ma nourriture ah, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Ah, Parce qu'on n'a pas le temps. J'allais vous faire montrer un verset biblique où Jésus-Christ parle comment il a été envoyé. Donc, et qui a envoyé Jésus-Christ C'est le Père. C'est ainsi qu'il a donné aussi des rapports au Père c'est lui qui a envoyé le peuple, Il dit j'ai enroché une volonté que vous ne connaissez pas. pas, et il dit non. ma nourriture, c'est de faire la volonté et c'est lui qui m'a envoyé notre but pour les c'est de faire non. la volonté des dieux oh la volonté des dieux et, les, et que les âmes soient amen. sauvées amen, amen. amen. Amen. La Bible dit ceci. Vous savez que l'église ne s'est pas dans les quatre la... oh, belle, les ici. La Bible dit qu'un jour, Jésus-Christ était dans la barque. Et il descendait. En descendant, la plus belle, il y avait un qui est Il était fou. des cadavres. C'est ça? Un les fous des et les vêtements vers Jésus Christ, et Jésus Christ en arrière, là, hein? les les est là-bas, les démons commencer à parler là C'est faux. Amen. Et cet homme, vous vivait dans les cimetières. La Bible déclare qu'on essayait de les porter. On, on mettait des, des chaînes dans la vie, il brisait des, des, des chaînes. chaînes. Mais il était là à se mortifier avec des pierres. Il s'est blessé avec des pierres. Dans ah, la cimetière. Si Et personne n'arrivait à les dompter. Mais lorsque le Seigneur Jésus-Christ est arrivé, c'est à l'heure qu'il est. Tout le monde a à Et le Seigneur avait délivré ces droits. Nous avons cette ambition. Ah, notre ambition, ce n'est pas la vie. Oui, il allait chercher les danses qu'on a déjà utilisées dans le monde pour venir dans l'église, les les aller les chercher, de de quoi dans dans les les chercher les et ramener quoi notre, notre mission, de la des croix qui sont nos grandes émotions. C'est le de père, la volonté de Dieu. Or, la volonté de Dieu est de sauver les âmes. C'est fou, c'est comme les pécheurs qui sont dans le monde. Ils sont en train de se blesser avec les péchés. Et c'est fou, il y avait des prières, mais les pécheurs dans le monde, ils ont. Vous connaissez les mots. La fornication, la doutière, qui, qui se plaît avec, avec la doutière. Il y a beaucoup qui se plaît avec, euh, avec la drogue. Il y a beaucoup qui se plaît avec, euh, la Il qui qui avec, avec les les le mensonge. L'épidicité. publicité, qui se plaît avec le Mais l'Église est là Regardez ce qui se passe dehors. Vous ne savez pas qu'il est écrit, le monde attend les mots. Elle signe. Il attend des l'Église, et toi. C'est à toi de vivre quelque chose pour le Amen, amen. tu as quelque chose. Ne te dis pas que non, moi je oui. ne sais pas oui. prêcher. je ne n'ai pas de quoi, Il y a quelque chose. Vous voulez que je vous dise et oui. que je, je vous parle de quelqu'un dans la Bible qui ne savait pas prêcher. Mais qui a ramené une âme Il est Amen. Vous, vous savez, dans la Bible, parle des. C'est quoi C'est il venait peut pas aller chercher Nathanaël. Nathanaël était têtu. Il était tête de nous. Vous savez ce qu'il a dit C'est venu prendre et savait par lui dit Venez voir, nous avons trouvé celui qui Moïse a parlé. Jésus-Christ de Nazareth. Et Nathanaël était un peu récréduit. Il dit Est-ce que les Nazareth peuvent sortir quelque chose de C'est important. Et du coup, euh, il faut qu'on finit d'ailleurs. Alors, <rire> avec, donc, sa prédication, il était c'est ça sa connaissance, ça, des il avait des ça, des il est limité. Et du coup, il s'est dit, bon qu'est-ce que je peux pas <rire> rajouter encore voilà, ?« je dis, viens, et Il C'est limité là. Mais pourquoi tu cherches les mots à 14 Va, dire viens et voir. C'est tout ce que c'est que tu puisses aller dans le monde et que tu puisses parler à ces gens-là qui viennent. Et lorsqu'ils viendront, ils vont voir. Ah. C'est le boulot c'est le boulot du Seigneur. Ah. C'est le, le Seigneur qui va opérer. Viens et vois. Et toi tu ne te dis pas, moi je ne suis pas prêcher, je ne sais pas, pas tu si c'est le truc. On ne te demande pas de prêcher. Ici, on nous dit la femme. Ah. La femme, qu'est-ce qu'elle a fait Parce que les disciples, lorsqu'ils sont sortis, Ici, il y a des équipes, on peut dire deux missionnaires, des équipes de missionnaires. Il y a une équipe, c'était les disciples, il y a une autre équipe, c'était la femme. Mais la femme, c'est la plupart des gens de l'Église, c'est toi. Mais, toi qui n'est, on ne pas parler de Jésus. Parce que lorsque Jésus a provoqué la conversation avec la femme, il faut que ça s'est élevé. Une nuit, vous, nous ne nous répondons pas. Les juifs, les samaritains, c'est vrai, c'était vrai, vrai. Mais c'était une, une raison pour qu'on puisse ne pas parler de Jésus. Il y a beaucoup de gens, gens qui ne n'aiment pas parler de Jésus par rapport des à des, des choses, choses comme ça. ça. Alléluia. Mais cette femme a écouté Jésus. Et lorsqu'elle a écouté Jésus, elle a changé. Elle a Bible était là. Et cette femme était allée chercher les l'eau dans les bouts de le nez verre, comme dit la Bible. Le nez ça veut dire 12 heures, comme le nez des maladies. Amen. Et on va chercher des lois à 12 heures. Mais pourquoi il est allé à douze heures C'est que c'est une arme qui est problématique. La vie, on l'a connaissée. Et pour éviter qu'on lui parle, on lui jette des regards. Et vu que c'est le matin qu'on va chercher des problèmes, ça va être allé à l'heure où il dit qu'on évite les problèmes. Et quand la vie, on lui dit qu'il a raconté les échecs. Et à rencontrer le Seigneur Jésus, elle a réussi quelque chose. Et la Bible nous dit, elle, elle laissa ça, sa ça, griche. Ça, oh, elle était venue pour briser, mais son récipient, de la Bible déclare qu'elle qu a laissé son récipient, non, elle a laissé sa griche et rentra dans la ville. Et c'est alors que, que la femme a dit à la ville venez voir quelqu'un a dit tout ce que j'ai fait. Alléluia. Écoutez, c'était dans quel verset. Ici, la Bible nous dit ceci. «Venez voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. Cette femme, elle est symbole de l'image de l'Église. Amen. Et les disciples étaient en épouse. C'est l'image. d'Israël. Amen. J'ai été confié à Israël, mais Israël n'a rien fait. C'est ce qu'on a tenté de dire, il y a qui, voilà. Mais la femme, lorsqu'elle a grandi, c'est le monde. Il n'était pas, quelqu'un qui était, considéré. Hein? Mais, elle a récité la grâce. Elle est rentrée dans le monde, elle est rentrée dans ville. la même ville, c'est le monde. Amen. C'est alors qu'elle a annoncé la bonne nouvelle. Et la même vie, elle a dit, venez voir. Amen. Et dans les venez, Qu'est-ce que vous entendez par là? La définition de l'église, c'est quoi? Éclairer. Être appelé hors-dé. Amen. Et la femme est allée, il C'est un appel. C'est un appel. Amen. Et écoutez ce qu'il dit à la Bible ici. La femme, je vais me voir un homme qui m'a dit ce que j'ai fait. cest pas parle aussi. Au verset 30, dit, ils sortirent de la ville. Est-ce que vous comprenez, on définit l'Église ici. La femme a perdu et les gens qui étaient dans la ville sortirent de la ville pour aller à la rencontre de Jésus-Christ. Et du coup, c'est l'Église. Donc, nous, lorsque nous, nous allons partager la parole avec ceux qui sont dans le monde et qu'ils viennent à l'Église, ils ne sont plus du monde. Et vous, Et vous allez sauver une âme. Et cet homme-là, qui vous allez ramener à l'église son, son problème sera maintenant entre les mains de Dieu. La protection divine sera son partage. La bénédiction sera son partage. L'or, l'argent qui est le au trouver dans le camp des sirènes sera aussi son partage. Au lieu que je ramène et que j'y aille partager l'or, lui-même commencera maintenant à briser, à ramasser, à prendre. S'il a un malade, il va clamer le Seigneur. Il va évoquer le Seigneur et il va se lever a un problème, il va prier et le Seigneur va se manifester. Mais nous sommes là, mais nous ne faisons pas bien. Amen, Amen. Amen. Vous savez quoi? Parce que je suis, je veux que ici. Cela, on a dit tant, il est en toi. Alléluia, donc on arrête, on a fini. Et le Seigneur bénisse sa parole. Mais il y a une chose. Si on dit que nous ne dans pas est-ce que nous allons rester comme ça? Non. Et je vous demande une chose. C'est en fait, nous sommes frères. Je sais que bon, je suis pour mon frère et je ne connais pas. Parce qu'il y a plus nous avons aimé le, le père. À la a dit, à tous ceux qui ont réussi, il a le pouvoir de devenir. Mais toi, tu es venu en fin des vieilles, ici à Lyon. Et toi, tu en de fin de Et pour ça, on nous sommes frères. Donc, c'est quoi vraiment faire les c'est si tu viens là et que tu sais que tu peux pas bien, tu vas dévouer Après, Après que tu puisses savoir le courage, le courage. Le courage. est ce que tu dire. Parce que y fois, nous avons connu de la vie c'est lui qui y Si tu es touché par ces messages, tu sens que je ne me partage pas. C'est-à-dire que spirituellement, en fait, dans les réalités spirituelles, si tu te sens que nous tous, nous avons cette grâce d'aller parler à l'équipe. Si tu trouves que tu fais mal, lève-toi pour nous. Vous savez, le monde que vous, vous lèvez ne t'élève pas spirituellement. Amen. Ah parce qu'il y a, a d'autres personnes qui s'élèvent spirituellement, mais physiquement, il sont toujours assis. Soit vous sentez dans la présence de Dieu. Je dois suivre cette prière. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. J'ai écouté ta voix. J'ai écouté ta voix. Et j'ai compris, compris que je ne faisais pas bien. Et je ne me comportais pas comme il faut. J'ai été égoïste par à rapport à ceux qui, qui sont dans le monde. J'ai Ma foi, Seigneur, en C'est ainsi que je te demande de Remplis-moi du Saint-Esprit. Donne-moi tout ce qu'il faut, le, le, courage, le courage de parler de toi, d'inviter les autres, d éviter d éviter les autres de partager l'agneau. au nom de Jésus. Père de moi, de et pitié de moi. De pitié, de moi. De pitié de moi, et que ta miséricorde soit sur moi. moi. pardonne moi tout ce que j'ai fait de moi. Et ne manifeste ma manifeste-toi dans ma vie afin que je sois un vrai témoin et que je ramène les âmes à toi aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus-Christ, Jésus Jésus je vais prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, que ton nom soit élevé. Merci Seigneur pour l'amour que tu portes de ce grand et que tu prends mes bien-aimés, mon Dieu, qui sont des mots. Dieu est je sais. Même si je ne prie pas pour lui, tu es là, tu as tout vu, tu as tout compris. Ma manifeste, là dans, dans l'herbe. Après, l'herbe témoignage sera puissant. Et lorsqu'ils vont ouvrir la bouche pour témoigner Jésus de Jésus-Christ, l'herbe parole puissante au nom de Jésus-Christ. Ainsi, bon. je prie aussi pour l'Église, où nous qui sommes assis. Cette émission est pour tout le monde. Dieu les armées, manifeste-toi, Seigneur Majaba, dans mon entretien. Oh Jésus, la foi, Seigneur, viens de ce que nous entendons. Mais comment auront-ils la foi s'il n'y a personne ne parle? Que tout église va tomber. Que tout voile tombe. Que tout observe le tombe. Afin que nous puissions aller et évangéliser au nom de Jésus-Christ. Ainsi nous avons pris. Le de l'inverse à soi. Et s'il y a quelqu'un parmi nous, bien de qui n'a jamais donné sa vie à Christ, nous avons tous les éternels. Il n'y a pas de monde à cela. Je vais t'aider avec de dit. Vous savez, la Bible dit, voici ah, si je me tiens à, à la porte, porte de femme, femme, à tout celui qui oui. écoutera oui. ma voix et qui ouvrira oui. la porte, je, je chanterai. Le Seigneur, Seigneur veut rentrer dans ma vie. Oui. Je l'élève tout simplement ta main. Tu l'élèves tout simplement ta main. Il n'y a pas de ça, il n'y a pas de fantasie là. Car nous ayons les yeux fermés et nous allons nous lever tous ensemble et remercier les seigneurs par rapport à la parole que nous avons entendue, que nous avons écoutée. Et le tu pas dire au Seigneur Seigneur je sais que tu es derrière ta parole pour la nourriture. Accomplis cette parole dans ma vie, accomplis cette parole dans l'Église, afin que nous puissions sortir et évangéliser. Prions au nom de Jésus. Je vous aime que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit au-dessus de toi. Nous sommes dans l'église, mais c'est notre travail qui pris plus dehors. Jésus-Christ était sorti de l'église, j'ai sorti de là-bas pour aller rencontrer au Père le fou. Et nous devons sortir. Jésus, alors, que tout obstacle, Sois au-delà de votre peuple je vais désormais que les portes se que nos bouches se soudent la parole puissante dans nos bouches et dans la bouche de l'église afin que nous puissions aller et évangéliser et parler de toi c'est et que nous puissions ramener les âmes. je vais dire puissant et merveilleux un la puissance et la gloire pour les Alléluia! Amen! Alléluia! Est-ce que tu es béni? Amen! Est-ce que tu es venu Amen! acclamer très fort la Que Dieu soit béni, Amen! Amen! Nous allons passer rapidement au moment de nos offrandes.